Non. Hello les crâniens, aujourd'hui... Oh merde, qu'est-ce que j'ai à dire Hello les crâniens, nouveau vlog, aujourd'hui, on va dans la capitale. Hello les crâniens, aujourd'hui, on va dans la capitale de la Belgique. C'est ça non, pas ça. En fait. Hello les crâniens, aujourd'hui, nouveau vlog, on va dans la capitale. C'est ça, c'est bon Oui, oui. oui. Mmh. Regardez-moi ces bâtards. 비슷한 que ça fait du bien de retourner sur Bruxelles là. On va faire un peu de magie, j'espère trouver un petit moment pour ça. Allez, à la prochaine On va éviter la grosse pluie. Maintenant j'attends plus que mon ami pour aller manger un bout. Il est bientôt une heure alors euh, il devrait arriver dans pas longtemps. Ah me voilà. Dame. On va y aller. Et on va aller manger là. Au Broodog. d'og. Putain ça a l'air vraiment vraiment trop trop beau. Bon, oh damn non, Mais rien que l'odeur mec. Ça me chatouille le, les narines. Ouf j'ai vraiment beaucoup trop mangé moi. Mais les deux paquets de frites par contre c'était vraiment le... le.. Mais il y avait trois paquets de frites hein Trois oh. C'était bien bon Hey J'ai appliqué le... mon idée Quelle idée Non Ouf. Et on a une salle rien qu'à nous Non énorme. Et alors je peux grimper sur les prises électriques. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde hein. Oui. Franchement je vois le truc, je fais. What the fuck <rire> Et nous on était là en plus, on, on regardait ici, ça va Ouais ouais on était juste là en fait. C'est ça l'escalade Ça a l'air trop bien On va jouer avec les enfants et tout Bon hein. enfin, c'est toujours le cas hein mais. Bon, allez, je vais préparer. Ah, magnifique T'inquiète, hein Vas-y, vas-y. Vas-y, montre-nous l'exemple. Et après, on va essayer de te suivre. Oh my god. Ok. Je vais vous montrer comment on fait... Ouais Vas-y les tendu, essaye. Vas-y commence tendu. Essaye. Really nigger. Tu veux tester Après essaye. elle ne sera pas trop tendue trop trop tendue Ok ça va Mais ah ouais, mais c'est chaud Allez Nam, montre nous l'exemple Oh putain Mec C'est con Parce <rire> que là, c'est juste ici Ah bah merci professeur Montre nous l'exemple Ah ouais ouais Damn Je suis demandé <rire> qu'on lui fait ça, c'est vrai que moi les non Ah ok, ok Tu crois vraiment Tu fais quelque chose là Ouais, tu dois voir le PC, hein Ouais, tu pas pas casser la barre Non Mais pour entendre son souci, on va le faire. Ouais Ah bah Comment on fait C'est Tu es un homme un petit maman Alors ah, moi, il ne faut pas du tout des bras. Mais moi, c'est autre C'est pour ça qu'il a des élastiques. Tu vas veux voir Tu me mets là-dedans. Ok Là, je ne peux pas sortir. Ok Là, je ne peux pas sortir. Là, je ne peux pas sortir. Tu Tu l'as vu je te le donne, les deux. Comme ça, tu peux le montrer à tes amis. Si tu t'entraînes... T'en prie, hein Allez ah, Simon, allez ah, Simon. Mec, en théorie, ça fonctionne, hein <rire> Ah, il était gentil garçon. Tellement innocent. Ah, go. Ah, dommage. Il nous montrer Simon, allez. Allez. Je vais avec ma main gauche. La gauche. Il a deux mains gauches, hein. Ah, ok. Selon l'expert, il fallait être rapide, sinon hein, Simon. <rire> le con qui me fait rire. <rire> ah tiens, Nam. Ah, propose-toi, alors. <rire> propose-toi. <rire> oh, ah okay, presque. Ah... Ah, tu arrivé Tu l'avais déjà faite Non. Nam. Après Ah, c'est toi Nam. Ah, c'est dommage. Ah, la nouvelle. On avait entendu que t'étais étais et tout. Mais en du reste là! saute ouais. C'est un peu tendancieux, comment c'est dit. Bye! On est venu la première fois avec un meet-up. Les gens, on ne sait pas ça, mais voilà. Tu vas le refaire? Ah. Ça va t'es bien Tu veux une tasse de café Ouais Alors cette journée <rire> Tu veux pas nous humilier plus, c'est ça? <rire> hein? Ah, I'm scared! Ah, oh damn! To climb! C'est ça que je veux Ah, tu es presque! Tu es presque? Tu es pas presque! Quand je me gratte le crâne, j'y arrive pas! Faut plier les doigts comme ça! C'est ça que je suis... Non! Non, non. Oh, il oh, faut gratter mon cul Oh Dieu, oh, j'ai gratté mon cul je vais tenter. Je suis en train de stresser. C'est bon pour toi Oui, oui. Ok. Vous savez ce qu'est un cube Il y a une possibilité de quintillion. Possibility. If you play a little bit, you can make an unique Rubik's Cube. Unique? Yes, totally unique. There is some competition. I'm really not quick. So I find another way how to make it fast. You have a simple Rubik's Cube, and simply when you make this, Do it again please, do, do it again <laughs> You want me to do it again Do it again <laughs> My friend there is a bigger magician than me I'll do it <laughs> Sissi T'as pas les cartes normal Sissi c'est des cartes normal mec C'est quoi ça What? What, what? what what what are you doing? Are you doing a vlog? YouTube channel. Wow, okay. You're a magician. He's the big boss. No, no, no. no. <laughs> so uh, just uh, tell me stop when you want. I stop. I... Pick it up. Yeah? Okay, I just put it back. Do you want to, to do it too? Just pick two cards. Another one? Okay, Face it face up. Yeah. yeah? Okay, so what am I going to do? Do two cards, go through every card and find your card. Okay? Okay. You can uh, blow on it. No, harder, harder. <laughs> okay, nice. Can you check? In, in between, yeah. Wait, wait, wait, wait. What was the card? I don't know. Really, nigga? My card. Yeah. red seven with the heart. Heart. Do you have some coins? Coins. Yeah. <laughs> Is it safe? <laughs> How many? Uh, five. I didn't sign for that. Here we have five coins. I have nothing else. Real skin. I cannot put anything under it. Are you like right-handed or left-handed? Right. Okay, give me your right hand. So what I'm going to do, I will place the coins like one by one. Okay. At the last one, you will close your hand the quickest possible. Five coins. Okay. <laughs> one, two, Three, four, five. There's one that <laughs> comes off. you do it again? <laughs> okay. I will do it with four. So here, right. One, two, three, four. <laughs> okay, thank you. <laughs> do you want to continue? Ok, la Swan alors. Voilà, j'arrête la vidéo un petit moment. Pour le prochain tour, j'ai fait une petite erreur. Les autres ne l'ont pas remarqué. Je l'ai vu comme une grosse verrue. Et j'en suis pas vraiment fier. Ne vous inquiétez pas, je le fais à mon ami Nam, juste après au restaurant. Allez, je remets la vidéo. Simon, comment c'est d'avoir repris la magie C'était une expérience exceptionnelle. Non, mais franchement, c'était pas mal, quoi. C'est juste, après l'escalade, je crois que c'est pas le meilleur moment pour faire des tours de magie. Parce que tes mains sont dégommés. Et vous, mademoiselle, quelle D'avoir repris la magie Oui. Ça m'a fait un bien fou. De redécouvrir euh, passion qui s'était endormie et qui se réveille avec fureur. Et euh, de quoi on parle encore Ah oui, la magie de <rire> Nous, on remarque surtout... Ah C'est le mieux, l'orange, là. L'orange, là, là. Là. ouais, oh. je l'ai gérée. Ah. Elle était grave. C'est <rire> <Je suis rire> de... trop fière de moi, j'adore ce <rire> sport. Chaque fois que je vais, je ressors de là en mode... Euh... Tiens le monde, tu vois, je peux te gérer. Euh, ah, voilà. Un bon sentiment, c'est que toi, tu l'avais réussi et tout, genre, vraiment, trois mots de Et puis, t'avais deux bonhommes qui avaient l'air euh, Mastak, ouais. En fait, <rire> et et ils ont su les deux ratés. Moi, je te regarde, oh, damn ah, girl Damn girl <rire> vite il y a encore trois semaines, j'avais pas un seul but. <rire> part celui qui fait que tu restes debout, là, tu vois. Mais j'attends. Ils vont peut-être revenir un jour. Putain, nice Je sais pas à quoi ça sert, ça, mais... Oh, c'est trop bon Tu trouves Moi, je trouve correct tes cheveux, T'inquiète. Toujours si beau, gosse. Acteur Hong Putain, Tu pourrais jouer dans les films genre Polystory... serais l'inspecteur ou peut-être l'assistant inspecteur, j'en sais rien. C'est trop bien fait. Simon, je vais faire une expérience de mentalisme sur toi. J'ai dedans, surprise, un paquet de cartes. J'ai un petit message pour toi. Et j'ai une dernière chose à l'intérieur que je ne vais pas encore dévoiler maintenant. Je vais te demander d'ouvrir le papier. Tiens, toi Nam, tu vas regarder la boîte et tu vérifies si par exemple je ne m'approche pas et je ne fais rien de douteux avec. Qu'est-ce que je la récupère Est-ce que tu peux dire à haute voix qu'est-ce qu'il y a Ok, euh, premier point, bonjour. Deuxième point, prenez le paquet de cartes face cachée. Oui, t'as où et on va le mettre face cachée quand même. Ouais. Voilà. Mettez dans la main du magicien une carte visible de dessus. Oui. Okay. oui. Bien sûr. Et tu continues, tu continues. Et J'arrête à ma carte que je veux. À la carte que tu as envie. Vraiment, tu t'arrêtes quand tu le désires. Mais surtout, ne te laisse pas influencer par moi. Ok. Ok. Hmm. Je fais un truc louche. Hmm. Je, un truc louche hein. je regarde un peu la boîte, je la touche, tu t'arrêtes ici. On est d'accord, tu aurais pu t'arrêter avant ou plus tard. Je ne t'ai rien fait. Ouais. Ce que tu vas faire, comme ceci ta carte, celle-ci, tu vas la prendre et tu vas la déposer ici. Et pose ta main dessus. À l'intérieur, comme je t'ai dit, tu aurais pu t'arrêter où tu voulais. Mais c'est cette carte-là que tu as choisie. C'est mystérieux. À l'intérieur, je t'ai dit que j'avais un cadeau pour toi. Et devine quoi j'ai un petit message et je te demandais simplement si tu pouvais l'ouvrir et bien sûr le lire. Oui. C'est la continuité du message si tu remarques bien. Ah j'ai vu que c'était coupé. Vous avez, plus, vous avez plus, quand vous sautez, vous, vous avez mal tout choisi le 10 de trèfle. Non. Pas oh, sa mère. <rire> Ce serait vraiment la carte que tu as choisi. What? What? <rire> <rire> tu te sens comment celui-là Jamais eu hmm? l'expérience. Dans... Ouais, non, c'est. <rire> Et vraiment, est-ce que tu as eu l'impression que je t'ai influencé Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Parfait. Si un jour. Ah non, attends. Ok, ok. Mais attends, tu ouais, travailles vraiment sur la conscience ou ça ou où... Je crois qu'il y a plus d'offres, déjà. De moins, spectateurs, tu te dis, c est... C est le plus, il y a du temps, le, plus... le, plus... le, le, le plus... J'ai peut-être eu de la chance aussi. Ouais, ouais. bah vas-y. Ça c'est rapide, hein Ouh Ils ont pas vu le truc. Oh damn ah T'as vu, vu Pour ma défense, je prends la plus défoncée. Hein. Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh, oh, oh. oh. Mm. Mm. Ah, c'est trop bon C'est tout ça les karagé Oh my damn Oh le Full course Non <rire> oh, j'avoue que le karagé il donne trop envie, hein paille Tu connais, c'est quoi le bento C'était souvent sous la forme des gobelets et de la petite balle. Tu mets la petite balle en dessous d'un truc, tu le fais tourner et c'est ça l'idée, c'est de retrouver où se trouve la balle. Si tu trouves, tu as gagné l'argent, sinon tu perds l'argent. J'ai pas de gobelet et balle, donc moi je dis des cartes. Et l'idée, c'est de trouver la money card parce que moi j'aime bien montrer aux gens comment ils font pour tricher. Tu vas chercher la dame de cœur. Ça va. Où se trouve la dame de cœur Comme droite. C'est un peu facile, ouais. Mais on va essayer avec un 9 de pique. Pourquoi le 9 de pique Parce que le 9 de pique, c'est un peu une carte quelconque. Non, non, non, la dame de cœur, c'est quelque chose qui ressort plus. C'est pour ça qu'on choisit souvent une carte 9 de pique. Par exemple, Jamais une figure. Par les deux. Et on demande de suivre. Moi, j'ai fait à droite. Toi, tu dirais où Je n'ai pas regardé. T'as pas regardé Oui, <rire> on va dire qu'il a dit à gauche. Tu lui donnes de l'argent en <rire> Mais le bon taux, ça se fait pas avec deux cartes. C'est qu'on rajoute une troisième carte. Quand on si on commence à mettre une autre carte, un 7 de carreau, un 2 de trèfle, les, les gens vont un peu s'y perdre. Du coup, on choisit toujours une carte qui est identique. Un peu comme euh, les gobelets. Deux gobelets vides, il y a un gobelet rempli. On va pas choisir un gobelet avec un dé, par exemple. Et là, ça se complique un tout petit peu. On va commencer à retourner les cartes, comme ceci. Est-ce que tu peux me passer ta main Ouais. Et je vais te demander de me dire où se trouve la dame de cœur. Dans ma main droite. Oui non, elle est dans ma main droite Mais tu as raison, elle est passée dans la main droite, mais pas dans la bonne. On va recommencer, mais mon but à moi, en tant que tricheur, c'est pas de te rouler dans la farine, c'est de te donner confiance à ce niveau-là. Redonne-moi ta main, s'il te plaît. Voilà. On est comme ceci. Je demande où est la dame de cœur Dans ta main droite. Exactement, dans la main droite. Parce que... Elle n'est plus là. Je comprends que trois cartes, c'est peut-être un peu trop. C'est qu'on va faire ça avec simplement deux cartes. Donc je vais te demander où se trouve la dame de cœur. Dans ta poche. Voilà, exactement. Sauf que si tu détournes le regard, elle revient celle-là. Donc la question, c'est de savoir, elle est passée où Elle est dans ma poche. Ça devient un peu compliqué. On va refaire un test pour que tu comprennes mieux. Allez. Voilà, on va retourner celle-ci. Et je vais te demander où se trouve la dame de cœur Là, c'est facile. Elle se trouve entre les deux cartes, notamment. Forcément, elle se trouve dans mes deux cartes. Oui, enfin, sauf si elle a disparu, quoi. Parce que, n'oublie pas, où se trouvait la dame de cœur Dans ma vache. On, on va faire autre chose. Je vais simplement faire ceci. Voilà, on va retourner. Cette carte-là, je vais la mettre dans ma poche. Ça m'épuise de me lever et de descendre. Elles sont tellement basses, celles-ci. Je le glisse comme ceci. Où est la dame de cœur Dans ta poche, Maman. Mais enfin, Nam, elle est là mais une fois qu'on commence à faire ceci, et qu'on commence un peu à frotter, on commence à revenir. C'est étrange, parce qu'on a bien que une, deux, trois cartes. Mais oui, une fois qu'on commence à faire ça, elles reviennent toutes. Alors qu'on arrive avec des dames de cœur. Mais la question, c'était pas en réalité où se trouvait la dame de cœur, c'était où se trouvait le neuf de pique. C était c était normalement la dame la de cœur Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder, pas la monicarde, ce sont les petits figurants. pas grave. <rire> Mais franchement, j'ai vraiment trois cartes. À ce moment où tu retournes la carte, tu frottes. C'est le frottement. <rire> c'est pas grave. Surtout qu'avant que tu fasses le frottement, je n'ai jamais vu les autres d'appart. Les autres. Non, les autres neuf de pique que de dame de cœur. Peut-être que t'es dans la <rire> Mais surtout que quand je me dis, t'as trois cartes en main, je te vois les retourner normal. Enfin, je vois pas de manipulation supplémentaire. Genre, t'es là, t'es. Mais genre, juste quand t'as fait ça, ça, ça, t'es tellement pas. Attends, mais a surtout fait ça. T'as pris les deux cartes dans ta main. Une carte ici. T'as. Retourné. Ah ouais, oui, oui, oui. oui. oui, oui. Ah ouais, oui, oui, oui. Il a bien, bien mais le nombre de cartes reste le même. Il n'y a pas pu interchanger des cartes. Ouh, voilà, on est rentré, il est 3h du matin et on se dirige doucement vers la fin du deuxième vlog. J'ai parlé doucement parce que ma copine dort actuellement. Que dire de cette journée Par quoi commencer Je suis complètement claqué, je suis crevais, j'arrive même plus à serrer ma main gauche ni à être précis, j'ai un mal fou à mon pied gauche. Est-ce que ça en valait la peine <rire> À 1000%. Il y avait par exemple ce petit garçon au t-shirt rouge à qui j'ai fait le tour de magie avec les élastiques pour le remercier de nous avoir euh, de nous avoir aidé et pour être venu vers nous tout simplement il nous a montré comment faire il nous a mis la pâté quoi, <rire> sensei il est resté un bon moment avec nous on a bien rigolé ensemble alors qu'on ne se connaissait même pas <rire> puis de fil en aiguille on rencontre d'autres personnes qui nous aident à nous améliorer Mais moi qui ne suis pas une personne sportive j'y suis arrivé quoi merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo ça me ferait bien plaisir de voir des likes de répondre à vos commentaires que vous partagez à la vidéo, est le plus magique, <rire> abonnez-vous